I'm going this... Vous ma avez vu aujourd'hui pour une vidéo de ben de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, je voulais vous présenter euh, la, les plus belles bosses du serveur, euh, mais j'ai regardé et puis euh, les deux bases que je voulais vous présenter sont été pillées, il y en a une qui reste encore intacte un peu, il y a Ico qui essaye un peu de, de réparer un peu pour aussi qu'on puisse vous présenter, mais en gros je vais quand même la présenter comme ça parce que je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de taf derrière et puis j'attendais vraiment qu'il avance euh, pour pouvoir euh, faire une vidéo parce que quand j'ai commencé c'était vraiment petit et en c'était l'île de euh, Aketesia. Je sais pas si c'est eux qui l'ont construit. Je crois que oui. En tout cas, il y avait un gars qui s'appelait... Oui, euh, euh... attends, wait. Je pense pas que ce soit eux, en fait. Je ne crois pas que ce soit eux, les amis. Et ils peuvent être sur Claim, en plus. What? Ils peuvent être sur Claim. Quoi les Ouais, c'était pas clé en fait. Mais c'était une personne qui était dans mon live. Il m'avait dit de me taper tout. Ici, il y avait un putain de beau bâtiment. En tout cas, si vous avez regardé mes lives, vous avez dû voir. Mais le bâtiment, il ressemblait à ça sur tous les étages. C'était plutôt propre. Euh, il y avait vraiment bien focusé là-dessus. Je sais pas s'il y a... Euh des coffres où il y avait quelque chose d'intéressant mais ici on peut voir un genre de de genre de truc de construction on peut voir une autre maison ici on peut voir il y avait un moulin ici bon le, le bois il est un peu explosé les amis mais bon c'est dommage que les gens l'aient explosé parce que c'était vraiment euh, une belle construction et c'est rare qu'on voit des belles constructions comme ça en faction je trouve ça vraiment dommage que les gens les les il y aurait pu juste genre passer faire un tour piller un peu peut-être les coffres et tout mais il y aurait quand même pu laisser les constructions mais bon voilà quoi je pense que vous si vous avez vu ça vous allez sûrement péter vous aussi mais en gros vraiment franchement c'était vraiment op parce que en plus d'avoir de, des putains de belles euh, styles de maison, euh, design ou quoi, il y avait aussi ici, je crois que ça c'est un truc à chevaux, si je me trompe pas. Oui, voilà. Je sais pas comment on appelle ça, ça c'est genre une... Euh... Je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ouais, ça c'est vraiment stylé comme autre truc de build. Mais il y avait aussi des, euh, des champs de, de cactus, des champs de... Euh canne à sucre, citrouille, euh, il y avait vraiment, genre, une, une île, on peut dire, un bout d'île vraiment OP, parce qu'il faisait tout, dans le fond, sur leur île, donc c'était vraiment, euh, une base que j'avais envie de vous présenter, malheureusement, comme je vous ai dit, elle s'est fait piller, mais, euh, je trouve quand même que ça reste quand même propre, bon, Eco il essaie un peu de réparer, comme vous voyez, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour, euh, pour vous montrer un peu, mais je pense que vous avez compris le principe, euh, c'était vraiment un truc d'un type médiéval, um, Ici, je crois qu'il y avait un message un peu raciste ici. Il y avait un truc euh, que j'ai demandé qu'il soit enlevé. Mango, en ça disait un truc genre euh, euh, Vive les Français, que les Arabes, un truc comme ça. Mais j ai, j ai... Ico le retiré. Mais je sais pas si c'est qui qui l'avait mis. Parce que comme on peut voir, c'est claim ici par Actesia. Donc c'est peut-être Actesia ou c'est peut-être tout simplement les autres. Ça euh, ici, si, je sais pas. Attends, peut-être. On va peut-être détruire un peu ici vite fait. Juste essayer de voir. Ouais, ici c'est genre une base, je crois. Mais ils ont été pénétrés aussi. Ouais, c'est ça. Ça c'était genre leur coffre un peu plus sécur. Je crois. Mais ils ont quand même été pénétrés. Ici, c'était quoi ça montait jusqu'en haut. Ouais, en tout cas, c'était vraiment intéressant. J'aurais bien aimé ça euh, voir la base euh, quand elle était pas euh, tout niquée. Mais euh, au moins on a eu euh, la chance de la voir en live deux fois, je crois. Deux trois fois en live, donc c'est plutôt intéressant. Ah oui, ok, le gars, il allait là, il faisait ça, boum, il descendait, il était ici. Et là, ici, il y avait une salle des coffres, j'imagine. Bon, il reste encore quelques petits crypties et tout, mais euh, en général, c'était une salle des coffres. Bon, c'est plutôt intéressant, les amis. Je vais essayer de trouver une, une deuxième base, parce que l'autre, comme je vous l'ai dit que j'avais juste avant, elle a vraiment été détruite de A à Z, quoi. Euh, repose en paix une base assez intéressante les amis parce que euh, normalement on, on présente toujours des bases sur, ce, sur la version ici on présente toujours des bases qui sont euh, souvent stylées en termes de, euh, de, de design etc mais cette base là je la trouve plutôt intéressante pour une et bonne seule raison c'est que tout est bien euh, tout est bien réuni bien fait Donc comme on peut voir ici on a un champ de blé on a un champ de verru qui est bon un peu détruit on a un champ de pastèque on a un champ de carottes et de patates si je me trompe pas au premier étage on a des patates non c'est que full carotte en fait ok Ensuite ici, on a des coffres sécurisés, comme vous pouvez voir, bon, il n'y a pas vraiment grand chef de stuff dedans, mais c'est quand même des coffres semi-sécurisés. Ensuite, en haut ici, on a encore euh, des spawners à golems, donc si je me trompe pas, euh, c'était ici, voilà, ici les golems ils tombent, etc. Bon, on peut voir, je pense qu'ils se sont fait piller encore une fois, c'est ce que je vous disais, et ils se sont fait piller, mais ils peuvent quand même encore farmer ici un peu de stuff, je crois que c'était ici qu'il y avait un joueur qui fermait tout à l'heure. Euh, ouais, le gars ici, il ferme les creepers comme on peut voir, donc euh, je crois qu'il utilise un, un autoclick ou quelque chose de bizarre, regardez. Non, ok, non. ce qui aurait pu utiliser un truc qui va de gauche à droite? Je sais pas, je connais pas vraiment les, les trucs. Mais, il euh, y aurait pu, il y aurait pu, les amis. Je crois que même dans ma dernière vidéo, je pense que je l'avais dit. Euh, je suis pas sûr, mais bon, voilà. Donc, voilà, je voulais juste vous parler un peu vite fait de ça. Je trouve ça dommage que la base s'est fait piller, mais... Il était plutôt stylé ici, il y avait des spawners golems et tout. Je l'ai montré aussi en live, si jamais vous l'avez vu, euh, mes lives. D'ailleurs, je vais faire des lives beaucoup plus souvent maintenant. Donc, si vous avez envie de vous euh, abonner avec la petite notification en haut, la petite cloche, et puis marquer toujours m'alerter. Mal la la la la ça me ferait plaisir. Aussi, euh, si vous voulez vous sponsor à mes lives, euh, genre à tous les lives vous avez des clés, des trucs comme ça, des, des trucs stylés, quand vous êtes sponsor, donc si ça, ça vous intéresse, faites-le dès maintenant Je vous retrouve pour la dernière base de la soirée. What the fuck les amis Ok, je me suis dit pas des joueurs à sur le serveur, tu vois, et là, regardez ça, what the fuck Je pense qu'on va terminer là-dessus, what the fuck les gars Attends, je vais essayer de regarder vite fait un peu, ça c'est quoi, c'est genre leur coffre en droit sécurisé genre D'après moi, ça, ça doit être leur endroit sécurisé. Je crois qu'ils ont en fait aussi piller. What the fuck? What? C'est quoi ici? What the fuck? C'est fucké comme base? Ok, attends, on va monter en haut. Ok. What the fuck? Ça doit tellement produire de cactus, cette merde en fait. Et c'est pas tout en fait, je crois qu'il y en a... Oh my god! Ok, il y en a d'autres ici. Mais ça, si on peut voir que ça a été pillé, là D'après moi, ça, ça a été pied de oufou. Il y en a d'autres ici. C'est quoi, donc, il y a de... OK, ça, c'est des genres de protection Attends, on va essayer de sortir. On peut sortir de quelque part, s'il te plaît? Allô? Allô? Merci. Oh, my God! OK, ça, ça me fait penser à la base de la... Euh de la favoritis, en fait, je pense que c'était leur base, mais ils ont dû quitter le saveur, un truc comme ça, F-Show euh, IQ-Bo, qui est un gagnant de la version précédente, euh, ouais, on peut voir favoritis. Je crois qu'ils ont seulement 5. Ça veut dire qu'ils ont la plupart ont quitté, d'après moi. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais, euh, mais oui. Alors, on peut voir. Euh, d'après moi, c'était leur base. Ils se sont fait sur ou un truc comme ça. Je vais mon pas montrer euh, le map, parce que j'allais le montrer. Mais je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a des gens qui se sont installés ici ou quoi. Et ça serait un peu pédé quand même de euh, tout niquer leur truc. Mais on peut voir que ça a été pillé complètement. Mais c'est vraiment énorme leur format cactus. Je pense que la favoritis, s'il n'y aurait pas leave. Je pense que c'était eux qui allaient gagner une deuxième version de suite. Ça a été quand même assez euh, impressionnant. Deux versions de suite. Ça a été quand même assez énorme, sachant que cette version-ci, euh, cette version-ci, la prochaine version, je veux dire, la version 3, va être une version beaucoup plus difficile, donc euh, ça va être vraiment plus euh, intéressant, et je pense que ça va être vraiment intéressant, si ceux qui auront le grade champion vont vraiment l'avoir mérité, euh, donc voilà, je, vous, je vais juste vous, vous dire un petit spoil comme ça, mais euh, vraiment intéressant comme... Euh, comme euh, comme pharmacactus vraiment OP. Je sais pas qui a fait ça non, exactement. Mais après moi, je pense que ça doit être ceux qui du futur fils sa faction, mais qui ont dû être euh, disbandes ou un truc comme ça. Ça ressemble pas mal à leur design de base. En tout cas, les amis, si la vidéo vous a fait plaisir aujourd'hui, laissez le pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était iconz. Ciao, ciao